Oui, ben, euh, il y a eu euh, dans le monde, enfin, c'est la branche d'AICAN qui s'appelle Don't Bank, euh, Don't Bank on the Bombe. Euh, de, qui demande aux banques et aux autres organismes euh, de, de financement, comme les fonds de pension, d'arrêter, de, enfin ceux qui le font, pour le l'instant, d'arrêter de, de, financer, de financer les armements nucléaires. Enfin, financer, ça veut dire prêter de l'argent, etc. Bon, à l'État. Alors, je crois, dernière nouvelle, il y a euh, environ 35 euh, organismes euh, financiers qui ont déjà arrêté de financer et une bonne partie de, ils ont se sont référés explicitement au traité, au traité qui, qui n'est pas encore en vigueur mais qui est adopté. <rire> donc on peut penser que lorsqu'il va entrer en vigueur, ça va accélérer ce processus. Et donc euh, parmi les banques, euh, on peut souligner qu'il y a la, la Deutsche Bank, qui n'est pas une petite banque et aussi deux ou trois fonds de pension parmi les cinq plus gros au monde, dont un est basé en Norvège, je crois, et l'autre aux Pays-Bas. Et voilà. Tout. Donc c'est un processus, et c'est la conséquence de la... Parce que le traité a, a, bien sûr, une portée juridique. On sait que strictement, n'engage que ceux qui, qui l'ont signé, euh, signé au moins euh, mais euh, mais il a il a déjà maintenant un, un, un effet de stigmatisation D'ailleurs, si vous permettez, je vais vous raconter un, un petit épisode. À Genève, euh, euh, pendant le Open-Ended Working Group, c'était une réunion de une conférence de préparation euh, donc, euh, de, de la conférence de New York, et euh, il n'y il avait, avait pas des représentants des pays euh, nucléaires, mais il y avait des représentants, des alliés de l'OTAN, etc., et alors, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit Nous, on ne veut pas aller vers ce type de traité parce qu'il va stigmatiser nos armes nucléaires. Ben, nous, on a dit justement C'est ce qu'on veut. <rire> Au moins, c'est compris. Là. <rire>